Cliquez sur l'onglet « Créer un formulaire vierge » pour débuter la création de votre formulaire. Vous arrivez sur la page de personnalisation des options de présentation de votre formulaire. Les champs sont vides car vous n'avez pas utilisé de modèle. Si vous préférez créer un formulaire en utilisant un modèle de base, vous trouverez toutes les informations nécessaires dans la vidéo « Comment créer un formulaire à partir d'un modèle ». Pour cet exemple,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 ou encore « Créer des listes ». Enfin, dans l'encadré « Autres options » situées en dessous de description, choisissez comment vous voulez que votre formulaire s'affiche. Pour l'instant, vous avez le choix entre « Thème responsive standard » et « Frama ». Il n'y a pas de grande différence entre les deux options, à part que le thème « Frama » intègre quelques barres grises dans la mise en page des questions.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 vous arrivez sur la page « Prévisualisation du formulaire ». Il n'y a pas encore de champs dans le formulaire, c'est à vous de tous les créer. Pour ajouter des champs, Framaforms fonctionne selon un principe très simple. Il s'agit du « glisser-déposer » connu en anglais comme « drag and drop ». Cela signifie qu'il vous suffit de cliquer sur un champ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 pour réaliser des questionnaires à choix multiples ou encore des champs « boutons radio » pour proposer à vos contacts une liste d'options dans laquelle ils ne pourront choisir qu'une seule réponse. Lorsque vous survolez un élément avec votre curseur, des options apparaissent à droite. Tout d'abord, vous avez la possibilité de reproduire un champ identique en cliquant sur la double feuille ou sur l'option « Copier ».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 pour permettre à tout le monde de pouvoir lire la question. Dans le troisième onglet nommé Options, définissez les choix de réponse qui seront disponibles pour la question. Pour ajouter un nouveau choix de réponse, cliquez sur la croix verte ou sur l'option Ajouter un élément. Pour supprimer un choix de réponse existant, cliquez sur la croix rouge ou sur l'option Retirer l'option, à droite du champ à supprimer.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 et de régler des paramètres comme le nombre de fois que la même personne peut répondre au formulaire. La deuxième option se nomme « barre de progression ». Elle permet d'afficher une barre qui permettra à vos contacts de savoir à quel point ils sont rendus dans les questions et quelle portion du formulaire reste encore à compléter. Et enfin, vous avez la possibilité d'activer la page d'aperçu. Si vous cochez cette case,